To my computer oh. okay good thank um, you the english one Eric. let me just Eric's i'm going to go over into english. the english room i've got the french uh recording going now good exactly. thank you <laughs> i just got another re registration <laughs> 702 <laughs> Okay, so let me know when the English started and then I'll. Uh, who's doing and, the English? Oh, I'm doing right? the English and I'm I'm recording, so go ahead. Okay. Whenever so you're I'm ready. I'm going to uh, close, uh, turn off the waiting room and admit all. And, uh, and then once everyone's in, I just start talking. Oh. And, I, and I'll stay muted. <laughs> Hello, everyone, and welcome to this live event for the 40 days of engagement on anti racism. We are glad that you're here. My name is Adele Halliday, and I work at the National Office of the United Church of Canada as the anti racism and equity lead staff. And I am among the many who worked collabor collaboratively to bring together this 40 day program. I would note as we begin that this event is offering simultaneous interpretation between English and French and my colleague Eric will explain a little bit about that. Hello and good evening I just uh, to let you know, for those of you who may have not used uh, the simultaneous translation feature in zoom before. If you run your finger across your screen uh, you'll find a, a little globe that offers you the interpretation symbol. If you click on that uh, and choose the language that you wish to hear at all times, you will never have to do another thing throughout the meeting. Um, when French is spoken, you'll hear it in English if you've chosen English, uh, and vice versa, if you've chosen French. If you understand both languages, you don't need to use the interpretation module at all, but uh, but know that you can do that right off the bat. Alors, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Euh, on vous encourage d'utiliser autant que possible vos, euh, euh, votre, votre fonction d'interprétation. Euh, les traducteurs sont présents euh, et seront capables de faire la traduction vers l'anglais. Si vous avez choisi l'anglais euh, ou le français dans le globe, c'est ça que vous allez entendre tout au long de, de, de sens naturel ou autre. Alors, c'est comme ça que ça peut euh, Uh, ça peut fonctionner. Um, just to uh, uh, let um, uh, Stephen know, uh, it appears the translators are blocked and uh, that the translation doesn't seem to be working quite yet. So maybe we okay. can leave it with you to deal with the with the Thanks. technicalities let of me, that. let me look into that. Thanks. Great. Thank you, Eric. Merci beaucoup. Uh, so tonight we're here for this very first 40 days live event featuring Desmond Cole, uh, but just a few details before we hear from Desmond himself. The first thing is to introduce the 40 days of engagement on anti racism. And this is a 40 day program designed by us in the United Church to create opportunities for people across the church to delve deeply into exploration about anti racism. And each day during the 40 days with the exception of Sundays will feature written content with opportunities for learning, faith, reflection and action. There are okay, 40-day live events. This is the first. Right bon, c'est le premier des événements qui se dérouleront les mardis à cette heure de l'Est. Alors, j'espère que vous serez des nôtres pour des événements futurs aussi. Et il y a un bulletin qui euh, vous donnera des informations à jour en anglais sur le programme. Eric va parler un peu plus des ressources qui existent en français. Alors, euh, par rapport à ce qui se passe euh, cette année pour les 40 jours euh, contre le racisme, euh, l'Église euh, commence évidemment à faire un, une activité comme ça en, en anglais et en français. Et à la toute fin des 40 jours, on aura aussi une un euh, rassemblement pour euh, parler de la musique et de chanter ensemble en anglais et en français. Ça va être bien amusant. Euh, L'autre chose, c'est qu'il y a plusieurs ressources euh, à partir des 40 jours euh, contre le racisme qui ont déjà été utilisées l'année dernière. Et d'autres qui vont paraître aujourd'hui euh, que vous pouvez trouver sur le site Web de l'Église unie. Alors, je mets tout de suite euh, un lien qui vous apporte à des, à des ressources euh, pour parler du racisme et, euh, et qu'on a, on a comblé et qu'on a retrouvé du côté francophone. Alors, euh, vous pouvez trouver une bonne partie des ressources qui ont été traduites l'année dernière, ainsi que les, les ressources que vous allez trouver pour cette année. Et je passe la parole à Adèle. Merci. Over to Adèle. Great. Alors, nous sommes sur le point d'entendre notre conférencier invité. Desmond va parler pendant quelques temps, mais on, on veut plutôt avoir une conversation. N'hésitez pas à utiliser la fonction chat pour euh, faire part de vos observations, poser des questions ou partager. Euh, je me permets maintenant de présenter Desmond. Desmond Cole est journaliste, militant et auteur. Il a passé euh, la dernière dizaine d'années à euh, faire des reportages et des commentaires sur euh, la politique et la justice sociale. Il s'intéresse particulièrement à la lutte pour la libération des personnes noires au Canada. Euh, ses réalisations comprennent dix ans de couverture d'actualités locales et nationales. Cinq ans euh, à la radio, euh, chez euh, Newstalk 10.10, une chronique d'opinion qui Bouscule pas mal au Toronto Star et uh, un article de magazine. Il est l'auteur du livre à succès, uh, A Skin We're In, A Year in Black, Res Black Resistance and Power. Et on peut l'acheter aussi à uh, un coût escompté à la librairie de l'Église Unie. Nous sommes très heureux d'accueillir Desmond. À vous la parole. Merci Adèle. Merci beaucoup euh, d'abord euh, de m'avoir euh, invité à participer ce soir. Merci à l'Église unie. C'est un plaisir d'être là ce soir avec vous. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais discuter ce soir, mais j'espère que je vais pouvoir le faire avec vous tous et toutes. Alors, il y a la fonction chat et euh, je l'ai ouvert pour que, au cours de la conversation, je puisse voir ce que les gens disent et je vais vous demander de participer à cette conversation parce que je crois que le euh, son de ma voix, évidemment, euh, est emballant pour moi, mais ça pourrait vous ennuyer au bout d'un certain temps si je ne fais que vous parler pendant longtemps. Je ne veux pas faire ça, je veux qu'il y ait une conversation, je veux interagir avec vous, euh, prendre vos questions, mais pas seulement euh, prendre vos questions, je veux écouter les commentaires et les réactions des gens, euh, des euh, choses que les gens veulent contester, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que je peux dire ou si vous avez, vous avez une autre opinion. je n'hésite pas du tout à aborder les sujets difficiles qu'on va aborder ici. Et évidemment, euh, s'il euh, si y a quelque chose de discriminatoire ou d'abusif, euh, il faut euh, éviter ça. Mais euh, sinon, je veux qu'on ait une conversation entièrement ouverte. Et je vous invite tout le monde à participer le plus possible. Avant d'ouvrir la discussion à tout le monde, et je vais quand même avoir les sur le chat au fur et à mesure, j'ai quelques notes sur les choses que je voulais aborder au début. Et je voulais commencer à parler de participation. Je vais poser une question. On est assez nombreux, on est 130 déjà. Et je vais poser une question à propos de la prise de risque parce que c'est au centre de ce que je vais dire ce soir. Mais je veux que cela ait un sens pour vous et qu'on réfléchisse collectivement à ce qu'on entend quand, ou ce qu'on ressent quand on parle de prendre des risques. Alors, pensez à vos vies, à vous en ce moment et dites-moi dans le chat, et euh, pas besoin d'aller dans le détail, de fournir des détails personnels, euh, pas maintenant ni plus tard ce soir, mais en général, si vous pensez à votre vie, à, à pour qui êtes-vous prêt à prendre des risques? À propos de quoi êtes-vous prêt à prendre des risques? Et peut-être aussi, pourquoi est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques dans la vie. Que ça pourrait être des choses... Peut-être que vous prenez des risques déjà. Donc, euh, lesquels? Ça pourrait être hypothétique aussi. Si telle ou telle situation devait se présenter, je serais euh, prêt à risquer mon temps, risquer mon énergie, peut-être même ma sécurité ou mon confort. Qu'est-ce qui résonne pour vous quand je pose euh, cette question? Dans vos vies, à vous? Euh, Qu'est-ce que cette euh, Qui, dans votre vie, êtes-vous prêt? À, à, pour, à, à, à propos de qui êtes-vous prêt à prendre un risque? À propos de quoi? Alors, je commence à voir quelques réponses. J'y ai pensé un peu avant de vous poser la question. Et j'ai deviné ce que la plupart des gens diraient, en pensant à ce que je dirais moi-même, et euh, je me dis la plupart des gens ont un certain nombre d'idées euh, qui viennent immédiatement à l'esprit. Et la première chose que je vois ici, c'est les familles. Mon fils, parce que je l'aime, ma famille immédiate, des clients et les gens avec qui je travaille. Quelqu'un dit, euh, je prendrai le risque de parler à des euh, gens euh, qui ont des avis contraires par, à propos de l'itinérance. Ma famille, la plupart des gens, s'ils ne font pas mal aux autres, quand j'entends Dieu m'appeler, je suis prêt à risquer ma santé et ma sécurité pour à peu près n'importe quoi. Ça, c'est une réponse intéressante et c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut poser ça de manière hypothétique, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'immédiat ou de réel dans notre vie en ce moment, mais aussi, on devait être appelé par notre religion, notre foi, par nos opinions politiques ou notre conscience que nous serions prêts à prendre ces risques. Je vois beaucoup d'autres réponses à propos de la famille, les gens euh, que j'aime et qui sont les plus importants pour moi dans le monde, ma famille, ma famille, je vois quelqu'un, ça, ça doit être euh, quelqu quelque chose de très personnel. Euh, la Palestine, le Cachemire et l'anti-impérialisme. La famille, euh, la réconciliation. Ah, euh, bon, les gens ne sont pour les gens qui ne sont pas encore nés, parce que je n'arrive pas à comprendre la façon dont les gens se traitent aujourd'hui. Ah, pour les gens euh, qui sont sans voix, quand je vois euh, de l'iniquité, euh, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, euh, ce sont euh, de, nombreuses, euh, de nombreux sujets, de nombreuses idées que j'ai imaginées, mais quelqu'un dit, offrir le leadership, euh, euh, à, et souvent risqué. Merci tout le monde d'avoir répondu à ma question. Je crois fondamentalement que le prise de risque est la clé de notre libération collective. Moi, j'écris à propos de la libération euh, des Noirs et je lutte pour cette libération. Je considère que cette lutte dans laquelle je suis engagé dans cette vie d'être beaucoup de choses, mais une des choses importantes, c'est une lutte pour ma libération en tant que personne noire et pour la libération de toutes les personnes noires où qu'ils vivent dans le monde, quel que soit leur euh, sexe ou leur gendre, euh, leur orientation sexuelle, leurs opinions politiques ou euh, le lieu où ils vivent. Je crois aussi que je euh, suis engagé dans une lutte de classe aussi. C'est une autre façon pour moi d'identifier ce que c'est que la libération pour nous. Euh, je crois à l'idée de pas de guerre, euh, sinon la guerre des classes. Euh, les gens d'en bas n'ont pas lancé euh, la guerre des classes. La guerre, c'est un mot euh, méchant, mais euh, quand vous êtes attaqué, vous devez vous défendre. Et il existe une guerre des classes qui se déroule en ce moment, mais nous, les gens d'en bas, ne l'ont pas commencé. Mais nous devons euh, la livrer parce que nous sommes dedans. C'est le monde que nous avons hérité. Alors, je vois cette libération comme étant une lutte de classe en plus d'être une lutte race. Mais je pense que c'est impossible à moins de prendre des risques. Et en particulier, il me semble que les risques sont nécessaires. Et ces risques doivent être non seulement au profit de ceux qui sont plus proches de nous, parce que, évidemment, je, je suis d'accord avec euh, les personnes qui disent que je prendrai des risques pour ma famille, pour mes enfants, pour ma, mon père, ma mère, pour mon cercle, les membres des familles les plus proches, pour les personnes qui travaillent avec moi. Je prendrai des risques pour les personnes marginalisées qui sont opprimées ou qui ont des problèmes de santé. Pour moi, nous devons prendre la prise de risque comme quelque chose de, de libérateur, d'émancipation. De, et c'est parce que nous, et moi y compris, nous avons le privilège de pouvoir réfléchir, réfléchir à la lutte, à la lutte dans laquelle on se trouve tous. Il y a des parce que la plupart des personnes qui souffrent le plus en ce monde n'ont pas le temps de le faire. n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le, la paix d'esprit. Ils n'ont pas un, un ordinateur pour réfléchir au risque, Donc, nous devons avoir cette conversation comme un bénéfice pour nous tous, mais ce n'est pas le travail. Moi, j'ai écrit un livre. Le voici. Il y en a peut-être qui l'ont lu. Vous pouvez le lire. Et c'est vraiment un, une façon de comprendre le mouvement euh, de libération des Noirs au Canada, dans ce pays. Et aussi euh, la façon de reconnaître euh, le, le colonialisme. Moi aussi, je suis là au Canada, un sens, sur un territoire non cédé, des Wendats, des Mississaugas, des. Mississauga, des, des première Nations. Il n'y a pas de libération noire, à moins que je sois en solidarité avec ces personnes-là qui sont là depuis des milliers d'années et euh, que je me pose que une, que j'ai une posture devant les traités qu'on leur a apposé. Donc ma position, c'est de lutter aussi contre le colonialisme, et ça prend des risques pour faire pour, pour, pour progresser dans ces dossiers. Dans ces, euh, nous pouvons avoir les conversations qu'on a ce soir, et c'est fantastique, mais les gens sont abusés. On les met en prison. Ils sont exploités du point de vue d'un travail. Il y a des gens qui vivent dans les rues partout dans ce pays. Et le fait d'analyser, de, de, de, de, de parler de tous ces problèmes, ça, va ne, ça ne va pas le faire arrêter. La façon de, de procéder, c'est d'être conscient que nous devons prendre des risques pour ces gens-là, même s'ils si ne font pas partie de nos familles, de nos collègues, de nos proches. Nous devons avoir... Un, un, un panorama beaucoup plus simple, c'est-à-dire pour qui on lutte et pourquoi on lutte pour eux. Nous sommes, nous vivons dans une époque d'alliance. Euh, ça, ça, ça me dérange un peu, je sais ce que ça veut dire d'être allié, mais dans le contexte de la discrimination raciale, je, comme je dis, je suis, fais partie de ceux qui luttent contre le racisme, contre les Noirs. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, « Moi, je ne suis pas Noir, donc je ne suis pas dans leur lutte. » Mais Desmond, toi, tu luttes pour ça, mais tu sais, tu peux me, tu peux me joindre, je vais regarder qu ce que tu fais, je vais t'encourager. Mais en fait, je ne veux pas lutter pour toi. Alors, moi, je ne veux pas d'alliance. Moi, je veux des gens qui sont prêts à faire des, euh, des sacrifices pour la libération des Noirs. Donc, les alliances, c'est une notion, de, de, c'est-à-dire une façon de se placer en arrière. On voit les gens lutter, mais on est alliés, mais on ne lutte pas pour eux. Et il me semble qu'on devrait passer outre cette notion d'alliance et parler davantage de, de prendre des risques comme vous le faites ou vous le pensez pour votre famille. La camaraderie. Moi, je vois un camarade d'une façon très différente que d'un allié, des co-conspirateurs. On ne veut pas des alliés, on veut que quelqu'un qui va conspirer avec nous, qui va prendre un risque avec nous, qui sont prêts à lutter pour nous. Et en même temps, conspirer, parce que nous vivons dans un système euh, euh, oppressif, et donc, il faut pouvoir conspirer pour pouvoir lutter, parce qu'il faut penser que ça, le, ça nous affecte de la même façon que ça affecte les autres, mais ça nous affecte aussi parce que lorsqu'on fait partie d'une lutte, c'est très différent que d'être allié à une lutte. Nous vivons dans une ère d'individualisme. Et je trouve que l'individualisme dans un pays comme le Canada, euh, qui est un pays soi-disant riche. Je pense que cet individualisme euh, brouille un petit peu notre, notre point de vue. Moi, j'ai grandi dans une, un milieu chrétien, et j'ai fait euh, mes études euh, primaires et secondaires dans une école catholique dans l'ère métropolitaine de, de métropolitaine de Toronto. Je connais un petit peu sur la Bible, sur la foi. Mais je ne suis pas un chrétien euh, qui pratique. Cependant, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire d'être chrétien. Dans ces pays, avec ces mantras d'individualisme qui est tellement profond et, euh, et qui partout dans ce pays. Parce que je sais que la foi, c'est une pratique collective, mais et je sais qu'il y a très peu de pratiques collectives dans notre façon d'être individuelle, individualiste. Comment est-ce qu'on va pratiquer notre foi? Est-ce qu'on le fait de façon individualiste? En fait, l'individualisme vous décourage de prendre des risques. L'individualisme dit, est-ce que cette personne vaut la peine pour que moi, je prenne des risques, pour que je m'en préoccupe? Et je peux vous dire qu'à partir du moment où on y réfléchit, on peut se rendre compte que... Euh, qu'on a des, des idées, des notions qui nous limitent. Parce qu'à un moment donné, on va se dire, « Oh, ça va me prendre du temps, ça va m'exposer me, à des risques, les gens vont me voir, quelqu'un va euh, me dire, peut-être que quelqu'un va me mettre en cause. » Et vous savez quoi Il va falloir que je me regarde. Et vous savez quoi? C'est vraiment très, très bien de pouvoir se regarder, s'auto-analyser pour savoir. Parce que l'individualisme nous a dit que la chose la plus euh, bénéfique, c'est d'être égoïste. Et moi, je vois ça partout. Alors, je considère que la foi, nous amène à faire des choses, la politique nous amène à faire des choses, mais il faut tout de même se rendre compte qu'on vit dans un monde que euh, s'il faut faire quelque chose, il faut le faire tout seul et à ce moment-là, on devient héros et que si on le fait avec des gens, les gens ne font pas la différence. Et il faut vraiment pondérer toutes ces choses-là. Ce livre que j'écris Uh, the Skin Were In, A Year of Black Resistance and Power, c'est un livre qui parle justement de la prise de risque. Et pour ceux d'entre vous qui euh, lus euh, et que vous en parliez, qu'est-ce que vous diriez à propos du livre Moi, je dirais que l'auteur du livre le voit du point de vue de la prise de risque. Euh, en tant que journaliste, en tant que quelqu'un qui a vu ce qui arrive aux gens de, euh, noirs dans ce pays, et ces, ces personnes qui font partie de, du Canada, de, du pays, euh, d'un pays qui a des, des pouvoirs coloniaux, alors ce que les gens... Euh, prennent de risques, il y a justement la prise de risques et la prise d'action. Alors, euh, et, et c'est non seulement du point de vue de travailler pour le noir, mais aussi pour les, les communautés autochtones et, et, et, et le voir comme en euh, se disant, voilà ce qui est arrivé à ma tante, à ma fille, à ma nièce, etc., mais il faut alors, il, il faut dire euh, justement, il faut voir ce qui arrive à, aux gens dans le collectif, et c'est vraiment de, de voir ce qui arrive à personnes de deux esprits. Et alors, euh, lorsqu'on peut parler, voir ce qui arrive dans les commissions. Mais de quoi vous vous plaignez Vous avez eu votre commission c'est difficile de le faire, mais je documente des cas de personnes qui l'ont fait parce que la commission ne faisait pas ce qu'elle euh, disait qu'elle allait faire. Je documente le cas d'un artiste noir dont euh, la galerie a été euh, fait l'objet d'une euh, descente de la police euh, et euh, ce qu'il c'est John Samuels, pa je parle des gens qui l'ont soutenu aussi. Je parle des femmes dans le système d'éducation dont les enfants euh, font l'objet de discrimination et qui ont décidé de euh, se lever contre cette discrimination et, et qui ont été critiquées dans les médias. Certains d'entre vous euh, se sou souviendront euh, d'un cas il y a six ans, j'en parle dans le livre, mais euh, en 2016, une fille en Mississauga euh, s'est fait menater euh, à son école, elle avait six ans, elle était noire, euh, j'écris à propos de ça, et aussi euh, des gens qui ont critiqué la femme, de la, de la mère, euh, comme si c'était euh, sa faute que des, la police pénétré dans l'école et l'ont menacée leur vie. Alors, euh, c'est ce qui est arrivé. Beaucoup de gens ont blâmé beaucoup de gens, sauf la police. Alors, euh, cette mère a, c est, c est, a élevé sa voix contre ça. Et euh, on nous invite tous les jours à regarder ce qui se passe passivement dans notre pays où nous avons le choix de, non seulement de regarder, mais de réagir, de joindre notre voix à leur voix, de signer les pétitions. Évidemment, ça ne s'arrête pas avec la lecture d'un livre. C'est là où ça commence, mais ce n'est pas la fin. Quels sont les sacrifices que nous sommes euh, prêts à faire pour mener une véritable lutte de libération Une lutte anticoloniale, antiraciste, anticapitaliste. Et si nous ne sommes pas prêts à faire ces choses, ça va je suppose aussi, évidemment, le temps passe. Et euh, on est là pour un bon moment, pas un long moment, et on ne peut pas simplement se dire, « Ah, j'apprends et je réfléchis éternellement. » La vie des gens euh, subit euh, les conséquences des systèmes injustes dans notre pays, le système pénitentiaire, nos euh, prisons où euh, les occupants sont, de façon disproportionnée, des Noirs et des Autochtones. Les gens vivent les conséquences d'un système euh, de... Bon, à l'époque, c'est terrible qu'on parle de pensionnats, d'écoles de, des, des, des où les gens étaient en pension, entre guillemets. Beaucoup d'enfants de, autochtones ont été... Euh, ravis à leur famille et placés dans des écoles où on leur a, euh, privé, on les a privés de leur langue et de leur culture. Mais il y a plus d'enfants dans le système de garde des enfants aujourd'hui qu'il y en avait au plus fort du système des pensionnats. Et les enfants noirs euh, ont été euh, arrachés à leur famille et placés dans, par ce système. Ce euh, c'est contre ces forces-là qu'on doit lutter. Et il faut pour cela être courageux. Il faut aller au-delà de du simple apprentissage ou de, bon, il faut se poser la question, est-ce que c'est juste ou est-ce que ça ne l'est pas? Moi, je sais que c'est injuste et alors, je peux me conforter en me disant, je ne suis pas un des méchants. Mais qu'est-ce qu'on fait à propos de ça? Il euh, y a une citation de la Bible, en fait. Euh, moi, je sens que, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de traductions différentes des textes bibliques, mais j'ai l'impression que euh, les gens qui nous enseignaient quand on était à l'école ont euh, pris une version plutôt diluée de Luc euh, 14 euh, 26, 26. Euh, que, euh, si euh, quelqu'un vient, c'est Jésus qui parle, il dit, si, bon, c'est l'Évangile et il dit aux euh, disciples, euh, si un euh, homme euh, vient vers moi et ne, ne haït pas euh, euh, les gens autour de lui, euh, il ne peut pas être mon disciple. Bon, une autre disciple. On ne peut pas être disciple à moins de m'aimer davantage que vous votre euh, vos frères et vos sœurs, votre mère et votre famille. Vous ne pouvez pas me suivre à moins de m'aimer plus que votre propre vie. C'est assez radical, n'est-ce pas? Mais je le crois et je vois à quel point ce niveau de discipline, et, euh, et de discipline est importante pour une lutte révolutionnaire, si on veut y engager. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on entende le mot « haine » de la bouche de Jésus, et c'est pour ça qu'on a éducoloré le texte quand on en a parlé à l'école, mais euh, on peut comprendre ce qui se dit là, quelle que soit la traduction. Votre condition dans la vie peut peut être vous placer en opposition par rapport à votre communauté, à votre famille, à, à, aux gens qui constituent votre communauté. Et pourtant, si vous voulez servir un, un but euh, plus élevé, il faut se dresser contre les forces qui s'y opposent. Ce n'est pas hypothétique ce n'est pas circonstanciel. C'est, d'après moi, ce que ce signifie euh, s'engager dans ce lutte de, de libération. Et je, je retire de mon foi euh, que euh, tout tourne autour de la nécessité de faire des sacrifices pour changer le monde. Bon, ceci étant dit, je veux ouvrir euh, la discussion. Je veux qu'on se parle. Il y a tellement de choses qu'on peut aborder ce soir. Euh, je sais que euh, les gens sont un peu partout. Je suis dans une grande ville. Certains d'entre vous euh, ne le sauront pas. Je suis dans un lieu multilingue et multiethnique. C'est une partie du Canada. Bon, Toronto, on nous le rappelle sans cesse, n'est qu'une partie du pays et euh, ne peut prétendre représenter euh, l'entièreté du pays. Mais euh, ce soir, j'aimerais qu'on parle de ce que nous pourrions faire, de choses que nous aimerions faire davantage, de choses qui ne se passent pas, mais qui seraient importantes pour nous, de euh, comment on peut se euh, pousser pour aller plus loin en apprenant plus sur notre pays, sur son passé, sur le colonialisme, sur les pensionnats. Nous apprenons euh, du cas de Violet, des ah, non, pas, pas Davis, mais Violet Desmond, qui a refusé de quitter un cinéma euh, pour blanc seulement, mais on n'entend en, pas parler de la lutte euh, pour la libération des Noirs au Canada dans son ensemble, parce qu'on dit que euh, des, ce sont des individus Bon, peut-être pas révolutionnaire, mais des gens courageux qui, un jour, qui euh, s'élèvent et se disent non. Et les gens disent, bah oui, elle a raison. Et là, euh, tout d'un coup, les, gens changent, les choses changent. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais nous apprenons. Mais comment est-ce que nous appliquons ce que nous apprenons? Quelles sont les possibilités pour nous de le faire? où qu'on soit au Canada. Euh, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, les occasions qui nous permettent justement de euh, prendre des risques réels. C'est de cela que j'aimerais qu'on se parle. Et euh, j'ai une autre activité amusante que je voulais faire avec vous dans le chat avant d'aborder euh, euh, vos commentaires et vos questions. Euh, je vais faire défiler un petit peu pour euh, voir ce que les gens ont dit. Euh, le, les gens ont été très canadiens, très polis et euh, ils ont pas mal écouté pendant que je parlais. Mais euh, je veux faire une chose avec vous. Bon, J'ai lu beaucoup de choses sur les services policiers et des fois, on me pose ces questions. Pourquoi est-ce que la police vous intéresse tant Pourquoi? parler euh, autant de la police et des services policiers en général. J'aimerais répondre un peu à cette question, mais avant de le faire, euh, j'aimerais euh, affirmer que je ne suis peut-être pas la seule personne qui est très centrée sur la police et le service policier tout le temps. Euh, je m'explique. Dans le chat, j'aimerais que vous mettiez le nom de toutes les émissions ou tous les films qui vous viennent à l'esprit, qui est centré sur la police ou des agences euh, du de genre euh, qui ressemblent à la police, des services d'enquête euh, qui travaillent pour euh, le gouvernement, les services frontaliers, euh, ce sont des policiers aussi, euh, les agents de sécurité des systèmes de transport et tout ça. Alors, pensez aux films et aux émissions à la télévision, et puis on verra ce que ça donne. Alors, NCIS, Brooklyn 99 Law and Order, NYPD, Copland, The Rookie, le, le coroner, je n'ai rien répété là encore, hard cases, CSI, FBI, Cagney and Lacey, Hudson and Rex, Chicago Fire, Castle, 48 Hours. Paul Brad un Happy classique Daddy, que nous avons tous. Happy Valley, oh Midsummer Murders. Uh, ah, bon sang. Barney uh, Miller, Chicago PD, Blacklist. Good cop, bad cop, cop, sure bad cop, cop bon a, cop, a, mauvais a, cop, a, ou quelque a, chose a, comme a, ça. Oui, c'était uh, le film bilingue about two cops, uh, uh, qui portait uh, sur l'histoire de uh, deux, deux flics. Un anglophone et un francophone. Rescue 911, était une émission que je regardais quand j'étais jeune. Prime Suspect, Murdoch Mystery, Blue Murder. Personne n'a mentionné PAW Patrol. Ça, c'est quelque chose auquel je pense souvent. Beverly Hills Cop. Ah, les films de Bad Boys de Will Smith et Eric Lawrence. Il y a aussi SWAT, Berger Police Academy 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait faire ça toute la soirée. Ah oui, New York Undercover était une émission que je regardais quand j'étais jeune. Ah, c'est bon. La moitié des films qu'on peut faire, c'est. Bon, Wesley était un flic dans euh, Bad, mais il était également dans Independence Day. Independence Day commence. Avec euh, l'histoire d'un flic, euh, je pense qu'il était à New York un jour. Non, non, ça c'était Men in Black. Ah, il est flic dans tous les cas. Arnold Schwarzenegger a été flic dans à peu près la moitié des flics qu'il a vu. ou euh, peut-être un militaire, les deux étant très liés. Alors, oui, j'écris à propos de la police réelle, de policiers qui euh, surveillent nos enfants. Ça, ce n'est pas une émission à la télé. J'écris à propos de euh, flics dans nos écoles qui surveillent et suivent des, certains enfants et qui font que les enfants n ont, n ont peur d'aller à l'école. Ah, les gens disent, Desmond, vous êtes obsédé par la police, mais regardez ce que vous venez de faire en deux minutes. Lethal weapon, kindergarten cop, Chinese angels, die hard. Notre culture est saturée de cette idée que euh, la police est euh, au centre de notre identité. À 21 Jump Street. Ah, oui, bravo. Je suis d'accord avec vous. Euh, la police est euh, presque une obsession euh, de notre société, pour une raison euh, étrange. Et je pense que cette raison, c'est que Bon, les différentes formes de services euh, uh, policiers, bon, la police, P majuscule, ou la police, (p minuscule, la police, les flics, euh, les gens en uniforme avec leurs euh, armes, mais il y a aussi le petit P, les services de garde de, de, de, de protection de leurs enfants, qui volent nos enfants, les systèmes dans les écoles qui suspendent et, exp, euh, et, et expulsent les enfants, et les livres au système judiciaire. Uh, uh, uh, Robin Maynard a parlé uh, du pipeline uh, entre le, les services de bien-être des enfants et les prisons. Tout le monde devrait lire Robin Maynard Policing Black Lives. Et son dernier livre, Rehearsals for Living, je recommande très fortement ces deux livres. Robin est étonnante. Mais j'écris sur des choses qui arrivent vraiment dans notre vie réelle dans ce pays. Ce ne sont pas des histoires fictives. Vraiment, la police des capitales, la, la police qui, qui, qui, qui s'occupe des gens et vraiment, je suis quelqu'un qui est obsédé par cette idée de police. Parce que j'arrive, je vis dans une ville où le maintien de l'ordre est très, très fort. Nous avons des municipalités dans, dans, à travers tout le Canada qui dépensent du, entre 15 et 25 des budgets de leur de leur municipalité dans les services des, des, des polices. Alors qu'il y a des problèmes de, de, de nourriture pour les enfants, de transport et, et que. Alors, euh, toutes les initiatives qui sont pour la communauté perdent des de, de, de fonds alors que la police euh, continue d'être euh, subventionnée de plus en plus. Et euh, peut-être que j'ai manqué de vous le dire. Une fois, j'étais très curieux à propos d'une un, émission. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette émission. Elle date d'il y a quelques années. Ça s'appelait Border Security, sécurité frontalière. Alors, c'était la Border Security Canada Frontline, donc euh, la première ligne du Canada. En matière de sécurité frontalière, ça commençait en 1922 et ça parlait justement de cette agence, CBSA. Ils avaient leur propre euh, programme de télévision où ils se montraient comment ils, euh, ils allaient euh, arrêter les gens, les investiguer, leur questionner. Et la plupart des gens qui se faisaient arrêter n'avaient même pas idée de ce qui arrivait et ils savaient même pas, euh, on ne leur avait même pas demandé leur. Euh, leur acceptation qu'ils soient filmés pour ce programme. Et alors il y a eu à un moment donné plus plusieurs... au... au Canada, à Vancouver, et ils ont eu demandé pour que l'on arrête cette cette émission, qu'on l'enlève de qu'elle ne soit plus diffusée. Il y avait euh, dans cette histoire, par exemple, à un moment donné, un immigrant qu'on l'a mis devant la caméra. Imaginez que vous êtes en Colombie-Britannique et que tous les gens euh, de votre communauté vous voient devant les caméras. Les gens de votre communauté ne savent pas pourquoi. Euh, euh, savent pas, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y aurait la police qui vous, qui vous questionne est -ce que, vous avez fait quelque chose de mauvais. Et, et voilà, c'est ça qui est arrivé. Moi, je vous donne une idée, euh, par exemple, d'une idée de ces segments, de ces émissions-là. Le docteur Dog Whiskey, il, il fait une investigation, une enquête sur trois valises qui ont de l'alcool. Et euh, ils faisaient, euh, il mettaient la liste des gens, de noms, qu'ils s'inquiétaient, qu'est-ce euh, qu'ils faisaient, d'où ils venaient. Par exemple, il y avait l'histoire d'un Coréen qui allait euh, visiter un pays, euh, du pays, pour, pour voir, euh, pour prendre des photos. Et euh, qu'est-ce qu'on fait? On, on, on les prend dans la caméra et on les met en close-up et puis ces gens-là n'ont rien fait. Mais ça y est, ils sont dans cette émission parce que c'était une reality show et ces policiers, ils s'infitaient la CBSa disait, disait que c'était une émission éducative pour qu'ils voient comment est-ce que la police frontalière s'est déménée et pour voir comment ils travaillaient, ils ne voulaient pas savoir, du, du point de vue de ma perspective, par exemple, si, si moi on me mettait, peut-être que on pourrait penser que j'étais arrêté. Mais ils il prenaient un point de vue le leur, leur, travail comme le ils le faisaient et humiliaient les gens qui étaient filmés. Et il n'y avait rien que vous ne pouvez pas faire parce qu'on vous me mettait devant une caméra de télévision contre votre gré et vous deviez subir. Alors, ce n'est pas juste une question américaine, hein? ce n'est pas une histoire américaine, ce n'est pas juste une question d'activisme contre le noir, ce n'est pas juste une question d'arrêter de, de, de, de, les subventions de la police ou des médecins en question. Pourquoi est-ce qu'on peut euh, agresser les gens devant euh, les caméras? C'est... D'autres questions. Des questions, par exemple, si moi, je me promène dans mon quartier et si moi, je vois qu'il y a une, une, une bagarre dans la rue et je vois qu'il y a de la police qui arrive et ses ressources y arrivent là. Mais moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a un déficit de 850 millions de dollars. C'est vraiment... Euh, ça fait peur d'écrire sur la police, ça fait peur de prendre des risques sur la police. Et moi, j'écris beaucoup sur ce euh, comportement de prise de risque dans mon livre. Mais c'est le seul moyen de, de, de, de montrer les options qu'il y a pour ceux qui souhaitent s'engager dans la libération, dans la lutte de libération. Ça ne veut pas dire que nous tous, on, doit, on devons faire euh, les, les, les choses les plus risquées. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va aller s'enchaîner, euh, poser police. Et ça ne veut pas dire qu'on va aller au bagarre de la rue, puis défendre les gens. Ce qui est important, c'est de savoir quels sont les risques que vous êtes prêts à prendre. J'ai beaucoup parlé, peut-être beaucoup plus que je n'aurais voulu, et là, maintenant, j'aimerais ça entendre vos voix, j'aimerais ça prendre vos questions, j'aimerais ça entendre vos commentaires, euh, apprendre un petit peu de ce que vous pensez, comment est-ce que vous, euh, comment vous voyez cela à l'intérieur de la votre propre commun communauté à l'intérieur de l'Église. J'aimerais savoir s'il y a des choses que vous aimeriez voir changer, des changements, s'il y a des questions qui vous tiennent à cœur. Euh, quel, quel est, selon vous, le racisme au Canada? Pourquoi est-ce que c'est important, important de lutter pour la libération des personnes noires? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une solidarité de peuples avec le peuple autochtone Les gens qui ont lu mon livre, qui ont vu le qui connaissent le travail que j'ai fait, euh, vous pouvez parler, me poser des questions, commenter. Et je serai très heureux de répondre. Ah, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais prendre une gorgée d'eau en attendant vos questions. Hein, c'est une bonne idée. C'est bon? D'accord? Je reviens tout de suite. Some people are there saying, uh, Alors, il y a des gens qui disent qu'ils connaissent l'émission dont je vous parlais euh, à propos de la police frontalière et il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça. Euh, mais euh, je sais ce qui est intéressant, c'est que on n'aime pas l'idée de quelque chose d'aussi cruel que ça. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire dans cet exemple? On a identifié des gens. On, il, il, il, il a fallu aient chercher les gens et les mettre devant les caméras contre leur gré. Et peut-être qu'il y aurait des gens qui pourraient se prononcer contre ces gens d'initiative. Euh, avoir de meilleurs rapports. Alors, euh, par exemple, tout l'essentialisme, la pédanterie, toutes ces choses-là, peut-être, euh, c'est ça qu'il faut les combattre, et parce que c'est ça qui est dans les grands titres d'années nouvelles. Et c'est ça qui permet d'avoir un, un, une émission euh, télévisée de ce genre. Il y a Harsha qui qui euh, C'est parti de Vancouver Time et qui était une de ces organisations euh, plus importantes qui a euh, défendu euh, les droits des gens et qui s'est prononcée pour l'annulation, le, le retrait de cette émission des ondes. Euh, alors, euh, puisque les gens. Euh, alors, que euh, ces gens de mission euh, et que les gens, on ne leur demande pas leur avis ni leur consentement, je pense qu'il il faudrait essayer d'arrêter ce genre d'exposition de, des gens pour qu'ils soient humiliés devant les caméras. Effectivement. Le travail, par exemple, ne s'arrête pas avec les nouvelles qu'on entend, par exemple, de ce groupe-là qui a euh, travaillé pour que l'on arrête ce, cette émission. Euh, et même si c'était une victoire, il faut continuer, et c'est ce que je dis dans mon livre. Ce que vous pouvez euh, considérer en tant que victoire, pour, euh, concernant l'arrêt de quelque chose de très nocif, d'abusif, bon, ce n'est pas là la fin. Ce n'est qu'une partie d'une mission. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer. Évidemment, il faut prendre des, des pauses, mais il faut. On ne peut pas dire qu'on va. Euh, rentrer et sortir d'une lutte euh, contre le racisme, mais que cette lutte-là se poursuit malgré le fait que nous on arrête ou on aurait re, euh, Quelqu'un, euh, mon fils, euh, m'a dit que à chaque fois qu'il passe à l'aéroport Pearson, il s'est fait arrêter on le questionne, on, on le pointe du doigt, on l'appelle et même lorsque j'étais avec lui, c est, c est, on m'arrêtait pas moi, mais on l'arrêtait lui. Moi, je peux dire que moi aussi, on, on me sélectionne, euh, on m'arrête de façon... Euh, et, et, et j'essaie de, de les embarrasser parce que par exemple, euh, moi, ce que je leur dis, bon, bah, est-ce que c'est comme une de ces cartes à points, là? Euh, une fois qu'on qu m'arrête dix fois pour la même raison qu'on me signale euh, et qu'on m'arrête, est-ce que je vais obtenir un prix, quelque chose? C'est ce que je leur dis. Mais en fait, il faut regarder euh, l'ensemble. Quel est le travail qui se fait au Canada? Par exemple, on arrête beaucoup les personnes euh, d'ascendance musulmane ou arabe. Combien de gens, savez-vous, qu'il y a des listes que le gouvernement garde et qui dit cette cette, cette personne, celle-ci et celle-autre ne peut pas prendre l'avion? Non, non, parce qu'il s'est commis un crime. Tous, non, personne dit qu'ils ont commis un crime. Tout simplement, on dit que euh, vous euh, vous représentez un risque. Alors, depuis déjà euh, les, euh, le 11 septembre, il y a plusieurs personnes qui ont été euh, signalées. Je, je connais quelqu'un qui à cette époque euh, avait un enfant de 7 ans et il ne pouvait pas euh, le prendre en avion. en avion. Il ne pouvait... Tout simplement, il était banni. Alors, il y a toute une campagne qui a été lancée. Pas d'enfants sur les listes d'interdiction de voler pour contrer ça, mais le problème avec cette campagne, c'est qu'il y a des adultes qui sont sur cette liste d'interdiction de voler. Une chose qu'on fait souvent, c'est qu'on fait appel à l'innocence des enfants. On dit, c'est terrible, n'est-ce pas, qu'un enfant de 7 ans soit sur une liste, mais ce petit gars de 7 ans va avoir 18 ans un jour. Est-ce que ça va être terrible à ce moment-là ou est-ce qu'on va comprendre que le gouvernement se livre au profilage On est profilé à l'aéroport, à l'épicerie. Moi, j'étais profilé par des voisins à ma porte, là où je suis. Les gens m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans votre propre cours par mes voisins Alors, en tant que noir ou personne racisée, en tant que musulman, on est profilé tout le temps. Mais au-delà de ces gestes de discrimination individuelle, il y a des systèmes entiers qui surveillent les gens, et c'est euh, plus facile quand on pense à faire des sacrifices et à organiser des choses. Il est facile euh, d'entendre l'histoire de Gary et de son fils arrêté à l'aéroport. C'est terrible, ça ne devrait pas arriver avec votre fils. Mais c'est plus difficile euh, de euh, s'organiser pour dire « nous avons besoin de moins de sécurité aux aéroports ». plus inquiétant, n'est-ce pas, comme idée euh, un peu plus radicale peut-être, mais c'est vrai. C'est la vérité. C'est la seule orientation qui nous permettrait d'arrêter ces choses à l'avenir. Il ne suffit pas de se fâcher que moi, je me fais arrêter ou que le fils de Gary se fait arrêter. Il faut changer le régime et c'est là où ça devient inquiétant, mais je crois que c'est le genre de travail qu'on a à faire. J'aimerais prendre un commentaire en français. Euh, ça fait longtemps que je ne pratique pas mon français. Alors, je vais m'excuser euh, à l'avance, Isaac, mais je vais euh, faire de mon mieux. Apparemment, il y a des interprètes et euh, ces éclaircissements. Je constate une réalité au Canada, que ce soit les Premières Nations ou les Noirs. En effet, la tendance est de se référer au passé colonial ou raciste, et ensemble semble vouloir corriger ce qui a été mal fait. Est-ce que ce ne serait pas une fuite en avant? Un refus de poser des actes concrets en relation aux défis actuels? Comment faire face à la réalité avec ces défis réels et ne pas seulement chercher à corriger le passé? Wow. OK. Isaac, merci beaucoup. Euh, pour moi, premièrement, c'est important de comprendre notre histoire parce que c'est l'histoire de nos pays, notre pays qui, euh, qui informe pour moi ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, on parle de l'histoire du passé colonial, par exemple, parce que, euh, la police, nos institutions comme les cours ou le gouvernement sont tous formés par um, notre histoire, notre passé. Nous sommes uh, fidèles à la loi maintenant de notre pays, de notre endroit à cause de notre histoire. C'est pas arbitraire. Le fonctionnement et la logique de nos lois même sont à cause de la colonialisme. Et um, je pense que um, si on coupe le passé et on essaie de commencer avec aujourd'hui, ce qui passe, c'est que um, les gens pensent que le racisme, c'est un produit de um, la haine personnelle. C'est un produit d'un uh, uh, un manque d'intelligence. C'est un accident, mais pas quelque chose qui, est, qui fait partie d'un plan pour uh, des, des centaines d'années. Um, C'est important de comprendre le plan et comment nous avons arrivé ici. Um, alors, régler, par exemple, les injustices des, des écoles um, résidentielles, c'est impossible sans connaître l'histoire, um, sans comprendre que nous sommes en train, comme j'ai dit, de faire la même chose aujourd'hui avec... Le système pour les enfants, on prend les enfants de leurs parents jusqu'à aujourd'hui et on le fait plus qu'on avait le fait en avant. Alors, on pense que, OK, ces écoles maintenant, elles sont finies. Faut, euh, il, il ne faut plus nous inquiéter, right? Mais on répète la même chose avec un système qui est à changer un peu changer son nom, changer son titre, changer son branding pour uh, apparaître plus uh, um, tolérable au pays, au, au peuple, et on répète encore la même chose. Alors, pour moi, c'est important, important de comprendre, par exemple, que ce qu'on fait aux gens autochtones aujourd'hui n'est pas un accident, n'est pas à cause de um, juste une manque de pensée ou une, uh, un accident. Um, les plans concrets uh, que, que vous décrivez, les actes que nous devons faire maintenant, aujourd'hui, pour changer des choses, les gens sont en opposition de ces choses en partie parce qu'ils ne veulent pas changer l'histoire de cet pays. Alors, par, par exemple, on ne veut pas changer com comment on euh, enseigne l'histoire en école parce que le passé, il faut le, le euh, préserver. Alors, on ne veut pas que certaines leçons sont incluses aujourd'hui. Euh, on ne veut pas enlever les monuments aux coloniens qui sont ici au Canada, um, parce qu'on veut préserver quelque chose du passé. Alors, pour moi, il uh, y a un lien entre les choses qu'on demande aujourd'hui et le passé. Ça, c'est rien de nouveau. Mais um, on demande maintenant, par exemple, une réduction uh, dans les budgets de la police. C'est une demande depuis des décennies de, à, à, à côté des gens noirs au Canada. Alors, il faut aussi, euh, il faut dignifier la contribution que, que les gens, de les gens qui étaient en train d'abattre pour ces choses euh, dans les 90, les 80... Euh, les, les 60, les, les 80, uh, right? il, il faut démontrer que nos demandes n'ont pas changé parce que nos conditions n'ont pas changé. Pour moi, ça c'est le lien entre le passé et aujourd'hui. Um, c'est bon, beaucoup de français pour le moment, mais en résumé, je, je suis sûr que la traduction a été excellente. Peut-être que je me suis mal imprimé, mais euh, la question portée sur notre passé est comment éviter euh, d'être obsédé par le passé et de négliger le présent. Et ma réponse courte, c'est que les gens ont lutté pour ce, pourquoi on lutte. Maintenant, depuis des décennies, parfois euh, depuis des euh, centaines d'années, parce que les conditions n'ont pas changé. Il faut honorer les gens qui ont lutté euh, et reconnaître qu'on n'est pas obligé euh, de trouver des choses nouvelles nous-mêmes. En fait, on, ce sont des revendications qui datent d'il y a des décennies ou des siècles et, euh, et euh, que le régime ne veut pas céder parce qu'il ne veut pas que ça change. Alors, euh, il, en fait, euh, on n'a pas besoin de chercher des, euh, des réponses. On les voit déjà. Euh, combien de rapports y a-t-il sur la brutalité policière qui euh, euh, accumule de la poussière euh, sur les étagères? Euh, on a 30, 40 ans de rapport sur la police qui tue des gens qui ont des problèmes de santé mentale, euh, la police qui cible les sans-abri, les itinérants. Le travail était fait pour nous. Quand je réponds à la question de, Zach, euh, de comment éviter d'être obsédé par des torts du passé, euh, venons-en au présent. Pour moi, on ne peut pas euh, faire la distinction entre les deux, séparer les deux choses. Et il y a des gens qui ont eu les réponses depuis longtemps et euh, le pouvoir ne concède rien sans euh, s'y être obligé. Euh, Kofi a sa main levée, et je pense que je peux peut-être euh, ouvrir euh, le micro de Kofi. Voyons voir si ça peut marcher. Allez-y. Okay, ouais. Je voudrais, merci d'abord pour l'exposé. Le, le, je n'ai pas lu le livre, mais le peu que je viens d'écouter me permet de, de parler un peu. Et je voudrais intervenir par rapport à une question qui est dans le chat. C'est de Jacqueline, euh, qui aimerait écouter les, les leaders euh, religieux noirs euh, qui travaillent, se sentent euh, euh, bien dans, quand ils servent. Euh, dans, dans une église coloniale blanche. Euh, c'est une question vraiment pertinente dans la mesure où le noir africain euh, est un être culturellement euh, entre griffes déraciné. Il y a un de mes professeurs qui disait que l'africain, c'est un chrétien, est assis sur deux chaises. Donc, il y a la chaise noire africaine et la chaise coloniale chrétienne. Alors, c'est dans ce système que nous avons été formés, ou du moins formatés, dans une théologie purement occidentale. Et même dans le milieu africain, le problème se pose déjà parce que euh, nous sommes obligés euh, de chanter comme les Blancs, Jusqu'à un certain moment où la prise de conscience avec le mouvement négro-africain, des, des, des, des leaders comme euh, euh, M. Césaire, comme euh, euh, Léopold Senghor et autres, les Africains sont arrivés quand même à, à, à faire la part des choses pour penser leur théologie. Maintenant, dans un milieu canadien, dans une église canadienne blanche, euh, avec des blancs et des noirs, comment est-ce que ce leader peut satisfaire à la fois les noirs qui ont leur culture et les blancs qui ont leur culture Ici, il ne s'agit pas de racisme, mais il s'agit de l'héritage que nous avons euh, depuis, depuis des temps anciens. Alors, ça pose un vrai problème dans la mesure où, euh, culturellement, euh, il est difficile de s'exprimer dans la culture de l'autre. Mm -hmm. Et, et, et, et c'est un, un problème actuel euh, auquel on doit réfléchir ensemble pour voir s'il si faut vraiment créer des églises carrément ethniques ou bien des églises euh, carrément blanches, ou bien des églises euh, mixtes, avec une liturgie. Là, je, je, je pose un point d'interrogation. De toutes les façons, nous arrivons quand même à nous défendre, en, en tenant compte des sensibilités des, des uns et des autres. Mais il reste beaucoup à faire pour mettre chaque individu à l'aise. C'est un constat. Oh, Kofi, merci beaucoup pour votre commentaire. Um, je vais continuer en anglais parce que je veux m'exprimer un peu, uh, de, de, comme vous avez dit, d'une manière qui est confortable pour moi. Alors, uh, I will continue in English, but um, I just want to say to Kofi's comments here that um, il y a effectivement des difficultés euh, au niveau linguistique du fait qu'on appartient à de différentes communautés. Ça dépend où, où nous sommes nés, où est-ce que nous avons été élevés. Et c'est l'observation que je veux faire. Et je suis d'accord avec Kofi, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on doit euh, évoluer dans des groupes qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, semblables? Pour moi, c'est un principe de solidarité. Et c'est là la question la plus importante. Parce que ça veut dire que nous ne venons pas tous des, du, de la, du même endroit, de la même place et qu'on n'a pas les mêmes histoires, mais qu'on essaie d'aligner nos valeurs, nos buts, Et que cela implique la culture, l'ethnicité, la langue, tous les héritages qu'on a. Et que nous sommes en train de faire avec ça quelque chose qui nous unifie et qui unifie nos différences. Et je vais euh, me référer au mouvement Black Lives Matter. Alors, lorsque je parle de ces mouvements, je ne parle pas d'une organisation. Parce qu'évidemment, vie, euh, les vies noires nous importent, sont importantes. Mais il y a bon, plusieurs organisations sous cette dernière. Et je, justement, j'en parle. Et je regrette de dire que ces organisations. Euh, ont abandonné en, euh, leur euh, lutte anticapitaliste, antiraciale et maintenant deviennent des narcissistes et qui servent leurs propres intérêts. Mais au départ, ces mouvements étaient très important, était très vaste. Et, et c'était important parce que c'était pas non seulement à, à propos des gens qui étaient noirs ou qui c'était différents, Et mais ce qui manquait là, c'était beaucoup de solidarité parce que les gens disaient "Bon, moi je pense pas que vous faites la chose comme moi je le ferai et je ne vais pas adhérer à vos valeurs ni à vos luttes." Et je ne pense pas que c'est il s'agisse des façons, mais des euh, des principes, mais parce que tous ces gens-là dont on a parlé ont été assassinés. Floyd, euh, les gens ne se réunissaient autour d'eux, mais ils parlaient surtout de la brutalité policière, et ils ont invité aussi aux gens. Qui n'avaient pas l'expérience de la brutalité policière pour qu'ils qu joignent leur rang. Et il me semble que c'est très difficile de pénétrer les différences de langues, de racines, de, de, de, de, de, racine, de cultures. Et j'apprécie beaucoup votre commentaire justement parce que il faut réfléchir, comment est-ce qu'on peut se, se compromettre en solidarité avec les gens lorsqu'on ne connaît pas leur, leur expérience? Comment comprendre alors qu'on ne comprend pas? Comment est-ce qu'on peut accueillir ces gens lorsque on voit que ces personnes-là sont quelque chose, ils sont en quelque sorte rejetés dans ces espèce de multiculturalisme canadien. Euh, il y a vraiment tellement d'éléments de, de, de, qu'il faut aborder, vraiment. Mais il me semble que là, il faudrait que j'ai regarde un petit peu les, les, les messages dans le chat, Nancy dit, dit j'habite une, une zone rurale, qui commence à regarder, euh, à voir de près qu'est-ce que c'est que les, euh, les gens qui viennent des de, de, de, euh, milieux diversifiés. Et euh, on se rend compte qu'il y, euh, y a beaucoup de racisme envers ces gens, est-ce que, je me demande, est-ce que d'autres personnes qui sont dans des communautés éloignées sont en train de constater ce genre de situation? Merci, Nancy. J'aimerais entendre euh, ce que les gens pensent. Moi, j'étais né en Alberta, à Mes parents sont allés à Rendeur. Euh, à la fin des années 70, donc euh, mes premières années, j'étais là et j'ai parlé avec un ami qui était là euh, durant les deux années de la pandémie. Euh, Renews c'est encore un, un endroit très petit, plutôt petit, mais il existe, il y a beaucoup de mouvements Politique euh, qui porte sur la notion des gens qui viennent d'ailleurs. Euh, nous avons des, des problèmes de, de, de, de, de, de des maisons pour les gens qui viennent d'ailleurs. Il y a énormément de gens qui achètent des propriétés très très chères, mais euh, le problème de l'habitation, euh, c'est c'est aussi les problèmes euh, politiques. On vit dans un pays où, les, euh, où la politique se manifeste euh, du point de vue euh, de l'immigration, ils sont contre l'immigration. Et ce mouvement euh, nous a en quelque sorte appelés, nous tous, et, et, et ça cause des, des, des, des réactions des réactions anti-immigrantes, des sentiments anti-noirs et aussi qui vont de la paire avec les sentiments qui vont contre les euh, peuples autochtones et aussi les gens qui viennent d'ailleurs. Mon, mon expérience vit à Oshawa, en Ontario. Euh, C'est en fait, si vous voyez, euh, lorsque vous venez. Travaillé à Ontario, on venait de, de, de, de cet endroit-là, mais là maintenant, on vient de beaucoup plus loin. Mais lorsque j'ai grandi, nous étions les seules, les seules familles noires qui habitaient cet endroit-là. Et je parle des années 90. Et, et les gens disaient que nous, on venait voler. Leur travail Et à l'heure actuelle, les gens continuent à dire la même chose. Les gens qui viennent d'ailleurs, viennent voler notre travail. Et je ne pense pas qu'il s'agit du passé euh, de façon négative, parce que si à l'heure actuelle, si on commence à dire qu'il y a un sentiment contre l'immigration, euh, ce n'est pas quelque chose... de euh, courante uniquement. Ça vient de loin. Et dans mon livre, j'en parle, je parle des années, des années 50, que lorsque les personnes noires sont arrivées, des femmes qui sont venues pour, euh, pour travailler, et elles ne pouvaient travailler comme infirmières, elles ne pouvaient pas être mariées, elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, elles ne pouvaient pas le faire parce que elles, Autrement, on les renvoyait dans leur pays, elles venaient comme des travailleuses de, de domestiques. Alors, il y a aujourd'hui euh, beaucoup de mouvements au Canada euh, depuis déjà le mois de septembre. Je ne sais pas si vous, en avez, si vous les avez constatés dans vos régions. Il y a beaucoup de gens qui demandent un statut euh, au Canada, par exemple, des travailleurs agricoles, des euh, gardes-enfants, des gens qui, qui mettent la nourriture en boîte. En Alberta, par exemple, qui, qui, qui travaillent dans les... comme à Brooks, Alberta. C'est plein d'immigrants qui viennent ici. Qui viennent faire le rêve canadien et qui travaillent dans des conditions très dangereuses parce qu'il y a beaucoup d'institutions, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de compagnies euh, qui, qui ne protègent pas le droit du travailleur qui travaille sous des conditions très dangereuses, par exemple. Ils n'ont pas les protections pour la COVID. Il y a beaucoup euh, d'immigrants aussi, qui n'ont pas un accès à l'éducation, des personnes qui sont discriminées. Et nous, nous, nous devons d'honorer des, euh, des leur, leur statut, leur lutte. Il faut lutter pour ces personnes-là. Il y a un podcast, « The Secret Life of Canada », c'est vraiment une ressource formidable. Merci beaucoup pour la recommander. Uh, si vous voulez con connaître un peu plus sur l'histoire colonialiste de ces pays, c'est un podcast qui est à la disposition de tous. Uh, uh, et on parle aussi, uh, uh, pour, il y aura le 16, le, il va y avoir une, un événement uh, de prise d'action dans lesquels vous allez pouvoir euh, participer. Il y a un lien qui nous a été proportionné par euh, Imo, c'est dans le chat. Et c'est sur euh, les droits d'immigration et c'est fantastique parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce qui se passe. Alors que vous viviez dans une grande ville ou dans, dans une petite ville, ce qui est important, euh, de savoir qu'il y avait des endroits au Canada qui n'étaient pas exposés à l'immigration. Et, euh, et alors qu'on s'épargne, il y a énormément d'immigrés qui vont partout au Canada et que justement, on, on voit beaucoup des de, de réponses euh, racistes contre ces personnes-là. Même si ce soir, vous quittez la réunion en vous disant, bon, ce n'est pas quelque chose, c'est toutes les questions qui ont été exposées ici, ce n'est pas quelque chose qui m'affecte ou que je vois. Mais non, moi, je peux vous dire, il faut se renseigner quest ce qu'il y a à faire dans ces pays. Par exemple, les gens qui, qui demandent la rétribution de leur pays, comme les, les peuples autochtones, moi, je peux vous dire que 87% de, de, du territoire canadien appartient à la couronne anglaise. Les gens ont travaillé, par exemple, le, le, oui, la royauté au sein il a fallu qu'ils voient leur mère mourir, mais oui, mais il faut quand même se rappeler que le 87% de la, de, du territoire appartient au roi Charles de, du, du Royaume-Uni. Hein, C'est vraiment quelque chose. Lorsque on, on demande qu'on nous rétribue la, la, la, le territoire, ça veut dire aussi de rétribuer les, les territoires non cédés des peuples autochtones, parce qu'ils n'ont rien à dire de, de ce qui se passe dans le territoire qui appartient à la monarchie anglaise. Hein? Il faut vraiment être clair. Il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Je vais regarder un dernier commentaire pour finir. Euh, écoutez, je vais parler euh, de la prise des risques pour finir notre union. Je l'avais ici tout le temps, sans le savoir, bien entendu. Je voulais vous parler. Si vous n'êtes pas au courant, je vous parlais de quelque chose qui est arrivé au mois de janvier cette année. En janvier de cette année, un homme appelé Moses serré a été Uh, atteint par balle et, et décédé. Uh, le balle avait été tiré par un policier de Toronto dans un stationnement. Ça, c'était au mois de janvier. La police n'a jamais dit qu'il recherchait Moses, qu'il avait fait quelque chose d'incorrect. De, de la famille n'était pas au courant de quelque chose qui a mené à cet incident. Il n'était pas recherché par la police. Évidemment, ce n'aurait pas excusé. Euh, qu'on lui tire dessus et qu'on le tue. Mais euh, l'enquête des enquêtes, ou le service des enquêtes spéciales a dit au mois de janvier qu'ils allaient faire enquête. On est rendu au mois d'octobre et l'unité des enquêtes spéciales ne nous a toujours pas expliqué pourquoi un de leurs officiers a tiré euh, sur euh, Moses et l'a tué. Ou si on va poursuivre... Euh, l'agent euh, de police en question. J'ai essayé de sensibiliser les gens euh, pour euh, faire une collecte de fonds pour la famille de Moses et je vais mettre le lien de GoFundMe dans le chat si cela vous intéresse. Si euh, quelqu'un qui est présent avec nous ce soir, vous pouvez regarder euh, Moses Wery Pardon. Je voulais attirer l'attention des gens, gens là-dessus, mais je veux euh, faire autre chose avec ça. Ça, c'est un, un homme noir ici euh, qui a été tué par la police. Vous connaissez euh, Trevor Martin, Sandra Plan. Euh, euh, des gens euh, connaissent ces noms euh, qui sont morts aux États-Unis, mais ne savent pas qui a été tué ici. Nous, euh, euh, euh, euh, le nom de George Floyd a été prononcé par le Premier ministre beaucoup plus souvent que Moses. Mais en fait, euh, je ne me souviens pas euh, d'une seule fois où le Premier ministre Trudeau a... Euh, dit le nom d'un homme noir tué par la police au Canada, mais était prêt à s'agenouiller et euh, poser pour la caméra euh, et dire je m'excuse. Et puis, il est passé à autre chose, comme si ça ne comptait pas. Euh, C'est Kate qui a trouvé le lien, ah, Brian aussi, merci beaucoup. Euh, je vais vous donner une information avant qu'on ne quitte. Le GoFundMe a davantage d'informations sur Moses et le combat de sa famille, mais euh, la famille a émis un communiqué il y a quelques semaines pour parler de la façon dont cette unité des enquêtes spéciales devait faire son rapport en temps de 120 jours, quatre mois. Et il ne faudrait pas que l'unité mette plus de quatre mois pour terminer son enquête et conclure, et ça fait presque un an depuis la mort de, Maurice, de Moses. Euh, la famille, par le biais de son avocat, a demandé qu'un rapport soit fourni. Euh, la réponse a été un euh, silence étourdissant. Euh, la famille demande de l'information, même d'ordre euh, général de, de l'Unité des enquêtes spatiales. Euh, Peu de choses lui ont été dites. Si un citoyen ordinaire avait tiré sur quelqu'un, il avait tué dans de telles circonstances, quelqu'un aurait été accusé. Peut-être que euh, l'agent de police euh, sera euh, inculpé, peut-être pas, mais le retard mis à euh, rendre compte à la famille et à euh, porter des accusations est troublant, soulève des questions de favoritisme envers la police et c'est pour ça qu'on a créé l'unité des enquêtes spéciales au départ. Cette famille... Euh, se montre euh, très charitable envers une organisation qui a euh, contrecarré toutes les tentatives des Noirs de chercher la justice depuis tant Ce sont des Noirs qui ont, euh, se sont battus pour la création de cette unité dans les années 80. Il faut le savoir. Et nous avons euh, mené ce combat après que les gens, les Noirs, ont, et, ont été tués dans les années 80 l'unité a été créée et l'unité euh, blanchit presque tous les agents de police accusés. Alors, la famille euh, nous demande d'exprimer notre désapprobation pour ce retard dans des lettres à l'unité euh, ou à son euh, député. Karl, je vais mettre l'adresse de courriel dans le chat. L'avocat s'appelle Paul Slansky. Oups, euh, je change le réglage. Et comment est-ce que je fais ça pour l'envoyer à tout le monde? Voilà. Ça, c'est le courriel de l'avocat. Et la famille euh, euh, vous demande de euh, lui écrire pour exprimer euh, sa déprobation à euh, la Commission des droits de la personne de l'Ontario à l'unité des enquêtes spatiales ou à euh, votre membre euh, du Parlement provincial. Je vais envoyer le communiqué au complet à Del Mais avant de vous quitter ce soir, je voulais revenir à ce que j'ai dit au début à propos de prendre des risques. Comme je l'ai dit, marcher dans la rue, ce n'est pas l'unique façon de s'engager, de lutter. Mais beaucoup de choses qu'il faut faire supposent qu'on prenne des risques. Il y a des gens qui se sont très mal à l'aise quand on leur demande de signer l'ITRE qui critique la police. Mais je veux être clair là-dessus ce soir. Il y a beaucoup de gens pour qui ça en soi est quelque chose d'inquiétant. Ah, est-ce que la police connaîtra mon nom? Est-ce qu'ils vont garder ma lettre dans leur dossier? Si j'ai besoin de la police et que je les ai critiqués euh, publiquement ou privément, est-ce qu'ils ne pourraient pas user le représailles contre moi et ma famille? Ce sont des euh, inquiétudes réelles que les gens peuvent avoir. Euh, bon, ce n'est pas euh, euh, se tenir devant un policier dans une manifestation ou euh, quelque chose du genre, ou être euh, victime d'un euh, tournage de l'émission dont j'ai parlé. Mais c'est quand même aller à l'encontre de l'ordre social qu'on a appris à obéir. Mais est-ce que vous, vous pouvez sortir de votre zone de confort pour un jeune homme qui ne reviendra pas, euh, avec qui personne ne pourra parler, que personne d'entre nous rencontrera qui ne fera jamais partie de votre cercle d'amis, euh, ou de membres de notre famille. Euh, on, di on disait que c'est pour eux qu'on pourrait prendre des risques au début. On ne peut plus le rejoindre dans ce royaume aujourd'hui. Mais est-ce que ça ne vaut pas prendre des risques pour que sa famille ait des réponses? C'est ça que je vous demande ce soir. C'est ça que je vous demande dans toutes euh, les activités euh, euh, anticoloniales et euh, anti classe que vous pourriez euh, faire euh, à léglise unis Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort? Même si vous avez des questions euh, euh, à propos de votre avenir pour le compte de quelqu'un qui ne reviendra pas. C'est ça qu'il faut pour euh, avoir un changement réel. Alors, euh, je ne peux pas faire tout le travail pour vous. Je peux vous donner son nom si vous voulez euh, on saura plus sur Mervis, vous avez le GoFundMe, vous avez le nom, avez le nom et le courriel de euh, l'avocat. Votre lettre n'a pas besoin d'être un roman, même pas une page. Je ne peux pas vous dire à quel point ce serait important pour cette famille que vous écriviez une lettre et que vous envoyez à Monsieur Swansky, leur avocat, euh, pour dire... Nous avons entendu parler de l'histoire de Moses. Ce retard est inacceptable. Nous sommes aux côtés de cette famille qui exige des réponses. Trois phrases. C'est tout ce que vous avez à faire. Si vous voulez dire autre chose, vous pouvez le faire. Si vous avez une expérience semblable euh, et vous voulez faire le rapport, faites-le. Si vous connaissez quelqu'un de votre communauté euh, dont les droits ont été euh, bafoués par la police, vous pouvez l'ajouter. Mais je vous demande de faire quelque chose, même si ça voilà, vous, vous oblige à sortir de votre zone de confort parce que c'est comme, comme ça que d'après moi, notre lutte de libération va continuer et réussir, à mon avis. C'est tout. Je parle de, de, de, de j'ai beaucoup parlé. Merci, à Adèle. Merci à tout le monde qui est resté jusqu'à la fin. Ça a été un très grand honneur de pouvoir m'adresser à vous ce soir et j'espère que nous nous retrouverons à un certain moment dans notre lutte de libération. Merci beaucoup. Un jour, on va faire une étude sur l'étrangeté de quelqu'un qui euh, se tient seul dans une salle et se parle. Euh, J'en ai fait beaucoup, mais dans la mesure où c'est une occasion de communiquer et de partager, euh, j'apprécie beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup Desmond. Euh on a beaucoup apprécié ce que tu nous offres comme, euh, comme outil très pratique euh, pour être capable de, de faire face à ces choses-là. Euh, et merci à vous tous d'avoir participé ce soir. Euh, juste un petit rappel que les 40 jours commencent aujourd'hui. Alors, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire et euh, je vous offre quelques ressources en français en même temps dans le, dans le clavardage. Et je passerai maintenant la parole à Adèle. Et encore une fois, merci. Merci, merci Desmond de nous avoir parlé ce soir, de nous avoir euh, engagé, de nous avoir poussé en dehors de notre zone de confort. Moi j'ai affiché des choses dans le chat aussi, euh, le nom du livre de euh, Desmond. Si vous voulez aller chercher un exemplaire, vous avez un escompte dans, à la Librairie de l'Église du Canada. Et si vous voulez participer aux événements directs euh, des mardis, euh, des 40 jours, euh, ça commence dès ce soir. Si vous voulez vous inscrire pour le bulletin d'information pour être informé de ce qui euh, s'en vient euh, et pour un aperçu, un survol des 40 jours, vous allez trouver sur le site web. Merci à Desmond pour avoir pris le temps de nous avoir mis au défi. Bonne you. fin de soirée euh, à tous et à toutes. Merci d'avoir été là. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux.